Oubliez pas le petit Niama pouce bleu et le commentaire teamanguru pour faire partie de notre communauté. Bon visionnage. Salut à tous, ici Tsukoizi, les moines de la folie et non, je vole aucune pomme. Hein. Bon tout simplement aujourd'hui on va demander aux filles est-ce que la taille compte Parce que c'est vrai que beaucoup de filles disent que un petit c'est pas mignon. Donc on va voir ça hein, en direct. C'est parti. Hello what's up yeah, Fine, thanks. You're fine. Ok. Salut, tu vas bien Oui ça va. Ça te montre bien là Oui, très bien et toi okay, bon. Très bien. Salut Sista, tu vas bien oui. c'est un très bon haut, hein, moi j'aime bien. Merci. Alors voilà question pour toi, est-ce que pour un homme, la taille compte pour toi La taille de quoi euh, Ben Je dirais qu'à partir du moment où il est plus petit que la meuf, c'est pas génial, mais euh, s'il si est un petit peu plus grand, ça va. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de filles qui n'aiment pas les hommes petits. Pourquoi Pourquoi Non. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent « oui, les hommes petits, c'est pas très attirant ». Beaucoup euh... de filles disent ça, beaucoup de filles hein. Ouais, pour toi on va dire, dire que même si le mec est petit, c'est pas grave. Non c'est pas grave. Même aussi un passe partout, un passe muraille. Ça ah c'est un peu limité. Hein. Ah c'est à toi de voir hein, jeune fille, à toi de voir. Est-ce que ta taille compte Bah oui. Oui pour moi ça compte. Ouais. Parce que beaucoup de filles disent ouais quand c'est trop petit, euh, c'est pas bien. Ça dépend. Tu parles de la taille physique C'est bon, toi je de... rigole, c'est bon. À toi de voir de quelle taille tu bon bon, parles. Hein, alors du coup Non, c'est pas important, je pense. Sûr non, franchement, non. Euh, non, pas forcément. C'est sûr que taille ça compte pas Non, pas forcément. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent oui, euh, quand c'est trop petit c'est pas bien. C'est vrai que quand c'est grand c'est mieux. Quand euh, un garçon est grand c'est mieux. Enfin, on se sent protégé, tout ça. Mais même si genre il est petit musclé, tu te sens protégé aussi si il est petit musclé, ça va C'est vrai, oui. N'est pas important à tout. Parce que beaucoup de filles disent oui, je peux être relation avec. Small guy, you know? For you, the height is uh, important? No, not at all. Oh, interesting, ok. Interesting. It's a minor thing. Minor thing, ok. Yeah. For you? Oui, j'aime bien les grands. Ça ah, les, les petits n'ont pas du tout, alors, malheureusement. Non. Même si les petits, ont une super personnalité. Euh, ce sera bien et ça pourrait devenir mon ami, mais ouais, c'est important ah, la taille pour hein. moi. Yeah, yeah, yeah, putain, les pauvres. La taille. Euh... Est-ce que la, la taille compte? Ah. Euh. Oui. D'accord, parce que souvent les, les filles disent, ouais, mais quand c'est trop petit, c'est pas bien. Bah. Je te parle de la taille humaine. Hein. Non, mais oui, oui, oui, oui je, je sais. Oui, oui, c'est plaisir. hein Non, c'est pas Alors, important. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent que oui, quand ils sont, quand ils sont trop petits, c'est pas bien. Non, parce que moi, je pense que c'est d'abord la personne, la, ce qu'elle dégage et euh, si elle te plaît, quoi. Après, bon, je comprends qu'il y a des meufs qui veulent un mec plus grand parce ouais, ouais. que ça fait protecteur, etc. Mais moi, je m'arrête pas à ça. Donc si, donc, si pour toi, non, mais plus petit, c'est pas grave pour toi. Tu dis ok. Ouais. Ah, c'est cool, je ça fait plaisir. Si hein. ouais. ah, bah, il plaisir. me plaît et que ça va plus loin ah, ouais. que le physique, quoi, c'est bon. La taille et hauteur je ne dirai rien, pour que la taille compte, hein. tu as un peu l'esprit mal placé, la... La taille, non, comment on va dire que la taille humaine, taille humaine oui, oui. Comment ça, ça dépend, comment ça, dis-moi Bah, un euh, mec grand de taille, c'est toujours bien. Mais les, les petits aussi, ils peuvent être mignons, ils peuvent être sympas, non, les petits... Non, non, non, non, non, la taille ça compte beaucoup, non. Mais.. Tu qu'il est petit, mais qu'il est très gentil, il est non, très adorable. Ça passe non, pas. non, non, malheureusement. Non. Oh, putain, ouais, c'est okay. les pauvres, les petits, les pauvres. <rire> bah du quoi que tu comprennes autre chose. Bah, hein non, non, non. <rire> non, non. Bah, franchement, enfin, ouais, c'est important. Donc... important. Pourquoi c'est important Pourquoi dis-moi Bah, en fait, euh, les gars, parfois, ils peuvent avoir des complexes en fait. Enfin, mm -hmm. si la fille, elle est trop grande, enfin, ou même plus grande que, que lui. Oui. Parce que souvent, ils disent que les hommes petits, c'est pas très attirant, mais pourquoi Imagine que tu es petit mais il est genre euh, archi sympa, il a une bonne personnalité. Oui. Mais euh. Enfin niveau rien quand on marche ensemble, euh, qu'il soit à la même hauteur ou un peu, un peu plus grand, ça serait. c'est mieux. Donc pourtant même si il est petit qu'il a une super personnalité, c'est pas top pour toi. Oui, ça peut être un handicap en effet. Aucun homme. Bah oui. Mais comment ça Comment ça ben il va pas, ça va pas être un non. à côté de moi parce je pense que c'est déjà. Il y a, y a genre, plein de filles qui disent ouais les hommes petits c'est pas attirant mais pour toi pas attirant. Ah bon même, même si genre il est sympa, il est doué, il est confiant, non Si mais après petit musclé, ça va ou pas les Non. Petits... non, non. non, non, non. Ah que c'était plutôt lié en fait à la société. Mmh. Et euh, f... en fait vu que.. Bah. Enfin, ça a toujours été comme ça en fait, enfin, l'homme il devait toujours être plus grand que la femme, enfin, dominer la femme et tout, bah ça pose des complexes en fait à l'homme d'avoir une femme plus petite, enfin, plus grande plutôt que, que lui. Et du, coup, pour, <rire> du, coup, pour, du coup pour toi c'est quoi le conseil pour les hommes petits, pour euh, draguer ou compagnie euh, Trouver une femme qui aime les hommes petits, il doit y en avoir, non hein Okay. c'est un peu dur hein mais bon on va essayer hein, bon. je suis ah, même s'ils sont non, musclés même s'ils ont... j'aime pas les muscles attends ah, pas non j'aime pas les muscles ah, bien, après j'aime hommes... peu... enfin quoi ouais après j'aime pas les mecs trop grands non plus donc genre une taille un peu comme toi à peu près ouais, quoi. Ça, voilà. bien. parce que il peut être petit être par exemple super sympa ou être musclé on n'en sait rien pourquoi les petits ça voit pas bah ben, je sais pas, je pense que traditionnellement, c'est vrai que les hommes sont plus grands que les femmes et du coup euh, ça peut faire bizarre s'il est plus petit mais c'est vrai que s'il a plein d'autres qualités, il euh, n'y a pas de souci. Euh. Ah ouais, mm, hein, c'est dur hein. Donc faut qu'il soit plus grand que toi ou même taille Plus grand que moi. Et, oh, ouais ouais d'accord, Ok ouais, t'es compliqué quand même. Hein. Mais je fais un mètre euh, même pas 1m54, euh, je suis petite. Donc du coup, alors, euh, ils font comment les, les hommes petits pour draguer Ils font quoi ils vont quoi pour draguer parce qu'ils sont bah, petits donc euh, ils vont comment Ils draguent pas, je crois ils se cachent. <rire> ah, des croquettes, Ah ouais, en tout cas, merci à toi. Hein. Cool, les petits font comment les petits ah, ils font comment Bah, ils cherchent des, des, des filles de, de leur taille. Ouais, d'accord, ok, ouais d'accord. Des minutes En euh, tout cas, merci en tout cas, hein, merci. Hein. Je vous en prie. Quoi ouais, Dire qu'un homme petit pour toi c'est oui ou non du coup Euh. Pff, enfin, je sais pas, ça dépend enfin de l'écart en fait. De l'écart... Euh... Ah, de l'écart de la grandeur mmh. D'accord. S'il est mignon... Mmh, non, quoi je sais pas Je sais pas. Mais après, j'avoue, le physique, euh, pas c'est pas ce qu'on devrait regarder en premier. enfin surtout la personnalité et tout ça. D'accord. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Mettez bien sûr un petit nia, un pouce bleu. Un commentaire, partager la vidéo. Et la pomme, je vais la garder. Hein. Allez, ciao, la famille. Alors, qui veut filmer c'est un roller. La toile Ah moi j'ai rien fait hein <rire>